Bonjour, Alexandre Becquet, graphiste et formateur freelance chez CIA Design. Aujourd'hui je vais vous parler d'InDesign CC 2014 et de Photoshop CC 2014. Alors je vais vous parler d'un outil pour InDesign, le, le transporteur, et pour, euh, pour Photoshop, euh, de l'outil Pipette, euh, une petite astuce pour avoir les infos de couleur euh, toujours à l'écran et éviter de, de noter sur un papier euh, quelques, petites, euh, quelques petites choses. Euh, ce que je vais faire euh, pour cette année 2015, euh, par semaine, il y aura au moins une ou deux astuces sur un des logiciels de la Creative Suite, euh, Illustrator, Photoshop, InDesign, Muse, Dreamweaver, After Effects, Premiere Pro, Acrobat, Audition, euh, voilà. Donc, plein, de, plein de logiciels, on parlera aussi de Blender, en version 2.73, au moment où je vous pas parle. On parlera également de Cinema 4D Light et de Mocha, qui sont euh, une version, on va dire, de base, incorporée à After Effects, mais qui nous permettent de, de bien travailler. Et voilà, euh, des tutos, un voire deux par mois, mais euh, bien, bien complet et bien costaud avec tous les fichiers sources euh, euh, parfaitement euh, téléchargeables sans problème. Donc, euh, dans un premier temps, c'est une première, évidemment, euh, je vais vous parler InDesign CC2014, le transporteur, Photoshop CC2014, l'outil pipette. Allez, c'est parti pour euh, ben, Premières astuces de 2015 euh, par Alexandre Béquet de CIA Design. A tout de suite! Bon, ici j'ai repris un de, mes vieux, un de mes vieux CV et on va, je vais vous montrer euh, comment se servir du transporteur. Euh, pour un copier coller un glisser déposer plus pratique alors j'ai mon vieux cv j'ai un nouveau document je vais donc ici euh, avec l'outil récupération de contenu ou le raccourci b voilà, je clique dessus euh, j'ai en bas ce tableau qui souffre cet onglet Tableau, enfin, voilà. cette fenêtre plutôt, voilà, euh, qui va me servir à récupérer du contenu ici. Vous voyez un CV, euh, on va dire que ça date. Euh, j'ai besoin de récupérer ici euh, mes coordonnées, ce que j'ai fait pour compléter, quelques photos, quelques images. Je vais donc. Ici, vérifier que mon premier icône est bien, est bien sélectionné. Et je vais venir cliquer sur les parties dont j'ai besoin. Voilà, vous voyez en haut, j'ai euh, entre parenthèses le, le chiffre euh, qui m'indique le nombre de, de contenus à récupérer. Voilà, 3. Je vais prendre ça, ça, ça aussi. Je vais reprendre ça, ça, ça. On va ça. Celui-ci. Ensuite, je viens sur ma nouvelle page. Je clique sur outil importation de contenu. Donc c'est le raccourci B. Vous hein, voyez. Je peux, euh, en bas, créer un lien. Vérifier le style des correspondances. Euh, modifier la règle si j'ai besoin et ici, ce sont trois petits, trois petits boutons euh, intéressants, donc là j'ai importé supprimé du transporteur et chargé le suivant, c'est à dire que quand je vais ici mettre mon premier, euh, mon premier import ça va être effacé, et je vais pouvoir insérer les suivants à chaque fois, vous voyez euh, donc vous voyez que j'ai bien copié l'image et son style. Hein. Ouais, c'est pas sa position, euh, c'est vraiment pas juste euh, copier-coller. Vous voyez, là je suis mis un peu comme ça. Je vais revenir au départ. Imaginons que j'ai besoin de, de, de copier sur plusieurs documents. Donc ici, je vais importer plusieurs éléments et les conserver. Et ensuite, j'ai importé, importé, conservé dans le transporteur et chargé le suivant. Donc, on va voir la différence. Euh, donc je vais faire un, un nouveau document. On va rester comme ça, comme ça. Euh, 3. Voilà. Donc, ici, je suis comme ça. Je fais, hop. Donc là, vous voyez que j'ai toujours mon premier élément et je peux le copier autant de fois que je veux ici c'est exactement la même chose sauf que normalement voilà ici vous voyez ça me charge le suivant et je reviens sur l'autre par contre il est comme pour il efface. Voilà, je peux continuer. Donc vous voyez ça me charge le sur. Donc en général, pour un seul document, je vais en revenir. Z, toup -toup -toup. hop. Voilà. Ce que j'ai aussi là, c'est euh, charger le, le transporteur. C'est-à-dire euh, que je peux prendre des pages. Toutes les pages, euh, y compris les, euh, le plan de travail. Je peux soit créer un ensemble unique ou avoir des, des imports euh, un par un. Ici, euh, vous voyez que j'ai le nombre. Je peux en venir au début. Et je reviens, je reviens au premier, voilà, je peux avancer un par un. Je vais revenir au premier, je reviens ici, donc je me remets comme je voulais, voilà, premier, tout ce que j'ai besoin pour pouvoir ensuite les placer. On va descendre un peu. Voilà. Là, je peux fermer mon transporteur. On va venir ici. Donc, ici, on voit que on a notre lien. Donc oui, vous avez vu, hein, euh, avec l'outil V, je clique sur ALT et j'ouvre le panneau lien. Et si je reste dessus, j'ai le nom du fichier importé. Donc là, j'ai bien le lien. Donc là, j'ai un problème de lien. C'est oui, vrai que cela avait été déplacé, c'est pour ça qu'il n'est pas... Si on vient là, normalement, on vérifie, ouais, on voit qu'il n'y a pas, que le lien n'est plus, n'est plus bon. Donc voilà, le transporteur, plutôt que de faire, euh, on prend, un hein, copier-coller, tac, tac, euh, pomme C, contrôle C, contrôle V, hop, euh, vous voyez, c'est pas, euh, pas terrible. Là, on a le transporteur, qui nous sert, euh, Très bien, B. Bien en bas, ici je récupère. Ici j'importe. Un petit coup de téléphone en passant. Voilà, j'importe. Voilà. Hop, hop, j'importe. Je viens sur mon document. Hop, j'exporte. Voilà. Je voulais vous parler du transporteur parce que c'est euh, un petit, euh, voilà, un outil assez utile quand on a besoin de faire euh, plein de choses différentes. Et je voulais vous parler aussi euh, d'un euh, petit panneau à info qui n'est pas forcément euh, euh, bien connu de tout le monde dans, dans Photoshop c'est ici avec l'outil euh, l'outil pipette là alors j'ai déjà fait euh, quelques uns je vais vous expliquer on prend le panneau info propriété formation vous voyez ici vous voyez ici j'ai euh, plusieurs informations qui correspondent au point ici euh, je vais vous montrer comment ça se passe et comment ça peut être utile c'est avec l'outil pipette I, on laisse enfoncer la touche majuscule et on clique sur une couleur, un endroit précis, et vous voyez qu'ici, Photoshop me met dans le panneau information, euh, ma couleur. Je vais me mettre ici, il ouais, m'en a rajouté. Alors, très utile pour récupérer, quand vous travaillez, vous avez besoin de de savoir les couleurs euh, pour vérifier sur une photo. Alors, je vais ouvrir dans une photo pour vous montrer un peu plus euh, quelque chose de bien. Alors, ici, on va prendre par exemple dans Ambiance. Allez, euh, voilà, celle-ci. Très bien. Voilà, c'est mon outil pipette, mon panneau Information. Donc je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. Alors, Souvent on est comme ça, on regarde, on balade sa pipette, ah, hop on note. Voilà, euh, ben il suffit de faire majuscule, j'ai envie hop, de connaître cette couleur. Moi bon, ici je suis en RBB, et là, je vais pouvoir changer après. Je vais alors je prends là, je voudrais cette couleur là, celle-ci, celle-ci, et ici. Oui, un petit peu ici, un peu Donc j'ai dans mon Photoshop mes six références de couleurs sans avoir à, à les noter. Alors ce que je peux faire, euh, je peux les mettre en. Voilà, je fais du CMJN, bah je, mets, je mets CMJN, couleur web. Niveau de gris, voilà. Ou couleur réelle. Ouais, si je mets couleur réelle, on revient au départ. Voilà. Toujours Toujours de la demande. Hop, voilà. Donc, vous avez vu que dans Photoshop, une petite astuce euh, très sympa on a plusieurs, euh, plusieurs repères de couleurs. Alors, donc, si vous revenez sur un autre outil, vous ne verrez plus vos repères. Mais vous aurez vous les aurez toujours dans le panneau information. Si vous voulez savoir où vous avez cliqué, donc vous faites soit i ou soit sur le oui je suis abonné à Charlie Hebdo, ça va arriver mercredi. Euh, soit i, soit vous venez cliquer ici sur le sur le bouton outil pipette. Donc après il y a encore plusieurs options, mais voilà. Quand on travaille, ça peut être un. À... Ça peut permettre un gain de, de productivité euh, assez, assez sympathique. Donc voilà, c'était les deux choses que je voulais vous, vous montrer euh, aujourd'hui. Donc l'outil pipette avec mon euh, avec panneau information, les références couleurs, euh, plusieurs références couleurs par rapport à une image. Et dans InDesign, euh, l'outil transporteur. Euh, voilà, donc. Euh, pas sponsorisé par Luc Besson ou Jason Statham mais le transporteur euh, on est sur plusieurs versions donc ici euh, pour la petite précision je suis en... avec la Creative Cloud la CC 2014 euh, on peut voir ici voilà donc vous voyez la CC 2014 avec euh, tout son lot de, de logiciels. Donc ce qui est très bien, c'est de pouvoir avoir accès à, à tous les logiciels. Donc voilà Photoshop, Lightroom, Illustrator InDesign Premiere, After Effects, Dreamweaver, Muse, euh, Acrobat, Audition, Bridge, euh, voilà, une copie, euh, et d'autres euh, un peu plus euh, spécifiques, Donc Flash, euh, voilà pas sur Flash, euh, Edge Reflow, Edge Animate, tout ce qui est pour le web, donc, très bien, très bonne suite aussi, euh, je pense que la prochaine fois j'essaie de vous parler de Muse, qui est, euh, qui est très bien pour les graphistes, quand on veut faire euh, des sites web, euh, les évolutions de Dreamweaver, qui est pas mal, qui est euh, beaucoup évolué, et qui n'a plus rien à voir avec euh, le Dreamweaver d'avant, donc je euh, bah, franchement, moi je me suis un peu réconcilié avec lui, j'avais vraiment mis de côté, mais euh, je l'ai redécouvert en faisant une formation euh, pour un particulier. Et euh, franchement, euh, voilà, Adobe a bien travaillé. Euh, Acrobat, il y aura quelques petites choses qui sont pas mal. Euh, After Effects et Première Pro qui sont bien aussi. Et euh, Illustrator, il y a plein plein, plein de petites euh, nouveautés euh, sur les CC2014, avec une amélioration du flux, donc voilà, euh, la prochaine fois, ça sera beaucoup mieux, donc euh, j'espère que mon CV sera dix fois mieux que celui-ci, euh, voilà, donc je vous laisse, euh, n'hésitez pas, pas à laisser des commentaires euh, sur, euh, sur les vidéos, et puis euh, je vous souhaite... Euh, Bon travail, euh, bonne écoute et bonne avancée avec le logiciel. Merci, à bientôt.